les amis comment vous allez aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment avoir la PSP sur son portable Vous savez c'est ma première fois euh, de mettre une vidéo en ligne Donc euh, je vais essayer bon, Là on a Play Store On va aller sur Play Store Search Donc, PS4 Emulator Là on a PS4, PSP Emulator Pro. Les amis, comme vous voyez la PSP ici à la PSP Emulator Pro ici à triple PS, il y a PS2, il y a PS3 et PS4 aussi. Comme moi je l'ai déjà téléchargé, on m'a montré les installés ouvrir. On va aller sur on va cliquer sur ouvrir. On va cliquer sur ouvrir. Okay, J'en ai déjà ok. Vous voyez là. Il suffit d'aller là où tu as téléchargé ton jeu pour voir. Hum, comme je l'avais extrait sur PSP Game, mon jeu elle est là. C'est hum. hyper facile. Les amis, je vous conseille de télécharger ça. C'est hyper facile et c'est portable aussi. Merci à vous quand ma vidéo arrive à toucher à son fin. Si vous mettez un pouce bleu, si la vidéo vous a plu, et s'il y a des erreurs, dites-moi dans l'espace commentaire. Merci les amis.